Ça faisait tellement longtemps que je jouais là-dessus. Un truc improbable, quand même. Excusez-moi, j'ai oublié de faire la présentation. Nous sommes le cinquième jour de ce défi du mois de décembre. Défi spécial Noël. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma souris. À l'époque, je tournais là-dessus. Ça, franchement, pour jouer, c'est pas top. Ça convient, mais c'est pas top. Par contre, ce que j'ai aujourd'hui, ça convient un peu mieux, mais c'est pas top toujours. En fait, pendant les Black Friday de chez... Aliexpress. Je me suis jeté, voilà, je vais vous l'avouer, je me suis jeté sur une souris Overwatch. <rire> je suis passionné d'Overwatch, c'est vraiment un jeu, mais vraiment génial quand on joue à plusieurs, c'est vraiment drôle, c'est vraiment un truc, <rire> un truc fun, un truc sympa. Le soir, quand t'as envie de te détendre un peu, tu fais une partie Overwatch, t'es nickel après. Du coup, j'avais repéré cette souris et là, j'ai pas pu m'en empêcher. Bien sûr, fallait que je la commande. C'est une souris qui représente Ange, un personnage qui joue les soins dans Overwatch et vraiment cette souris, mais je m'attendais à un truc vraiment nul, genre euh, pourri et carrément non, non, non, c'est carrément un truc de dingue, moi ça m'a mais carrément surpris je me suis dit c'est pas possible, ils se sont trompés ils m'ont envoyé pas le bon truc quoi <rire> et en fait non, ils m'ont bien envoyé une souris Overwatch, bien sûr c'est une copie cette souris dispose de LED que vous pouvez désactiver, j'ai pas trouvé par contre de mode pour rester sur des LED fixes ou pas, mais Tant qu'on peut les désactiver ou les activer comme on veut, ça convient très bien. Vous avez également deux boutons programmables sur le côté de la souris. Franchement, les boutons rien à dire, la molette, rien à dire. On a au centre un tout petit bouton pour modifier les, v... les FPS. Donc ça en fait ça, ça augmente et puis dès que ça atteint le maximum ça revient au début etc. Donc moi euh, je me règle toujours au minimum. Ma souris, il faut qu'elle fasse 3 km pour que je fasse un tour sur moi-même sur Overwatch, donc c'est un truc de dingue quand même. Mais bon, j'adore jouer avec ça. Et du coup, maintenant, j'ai une vraie souris filaire, donc plus besoin de piles pour euh, alimenter toutes ces souris. Et en plus, elle est stylée et elle est aux couleurs de mon jeu préféré. En tout cas, si cette souris vous plaît, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a les liens pour la commander. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos du mois de décembre. C'est un truc de dingue ce qui se passe ce mois et toute cette année, ça a été des trucs de folie. Donc je vous invite à vous abonner, à continuer à me suivre dans cette aventure. Et on se donne très vite rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut